Vas-y, ouais. Petit bourgeois, j'ai pas besoin d'oseille. Mais j'en veux fort pour l'hôtel et la taille. Déjà, je vis sur le taf de la vieille. Ouais, l'héritage, tâchez pas demain la veille. Mon daron, c'est un vrai cas de l'argent. Moi, je suis un chéri qui n'a pas d'argent. Je fais pas d'emprunt à la banque et Je veux rien à voir à faire avec ces gens. Eh bien, c'est une belle entrée en matière. On est toujours sur le festival OA et euh, donc on reçoit. Alors, je reprends mon papier. Félure Xandro, c'est ça Exactement. Est ça. Qui est Félure et qui est Xandro Je suis Félure. Et moi Andro. Ok. Le X, c'est pour symboliser le fait qu'on se trouve Le jeu. E, quoi. Compositeur Exactement. et euh, champion de France de beatbox euh, 2015, 10 champion 2020. Et monsieur là est rappeur et prof de philo. Et prof de philo, et prof de mais eh ben, Non, mais euh, ça me paraît euh, cohérent. Ouais, voilà. ça va très bien ensemble. Ça me co paraît pas. cohérent. Et donc, vous euh, vous sortez de scène. Exactement. Ouais. Et d'accord. Ça s'est bien passé Bah ouais. Ça hein. s'est grave bien passé. Hein. Moi, j'ai passé un très bon moment. Ouais, j'ai passé un très bon moment aussi. C'était très ouais. agréable. Ok. Et euh, du coup. C'est du beatbox et du rap Donc je vais pas vous demander ce que vous faites comme euh, style de musique Comme ça, c est, c est Alors sur scène, sur scène Sur scène on, on fait ouais. plus que ça Ouais, ouais Parce qu'en fait je suis compositeur ah. donc moi je compose bah, Toutes les prods et Félure là Fait pareil, fait du rap Mais sur scène on va avoir un peu de beatbox Mais l'essentiel de notre duo c'est vraiment Des morceaux de rap euh, Sur une instru euh, je dirais classique Ouais c'est ça, enfin il y a des batteries qui sont souvent Très oui. très très rap Et, et euh, tout type de VST en fonction de l'humeur Qu'on veut, qu veut mettre au morceau mais, euh, mais ouais des inspirations très rap D'accord. Et donc, euh, donc com comment ça vous est venu Parce que nous, en fait, nous, on est une, radio, euh, une web TV de mm -hmm. jeunes, voilà. Et donc, euh, on bosse avec des jeunes. Comment ça vous est venu euh, le fait de venir faire du beatbox et faire du rap c'est quoi le, le business plan en fait, hein, à la base Le business plan, <rire> ouais, tout est cadré depuis huit ans. On le ah, savait qu'on serait là il y a 8 ans, c'était écrit coup. hein les gars Est-ce que c'est un déclic ou... Euh... ah ça c'est une idée de génie qu'on a eu sous la douche hein C'est <rire> vrai bah, bah, <rire> Ça fait lourd pour le rap déjà pour le... Moi le rap c'est, depuis très... depuis très longtemps j'écris, j'ai toujours aimé les mots je crois en fait, les tournures de phrases, les, les... les... les... les textes et donc j'ai écrit toutes sortes de choses, j'ai été impliqué dans toutes sortes de projets. Et à un moment je, je me suis dit que personne lisait de la poésie aujourd'hui et qu'aujourd'hui les bon. poètes étaient dans le rap et que, et que si je voulais continuer à écrire des textes à vertu poétique ou à visée poétique il fallait les mettre en musique et donc les rapper Ok, ok moi, j'ai un gorgite, c'est très bien. Et le beatbox, du coup Moi, le beatbox, principalement, l'ennui, hein. à 15 ans, euh, l'ennui. Tu voulais beatbox, un truc mec cool. stylé, quoi. Ouais, je voulais être un mec cool, ça a raté, parce que le beatbox, au début, c'est très moche, ça n'a fait que m'enfoncer. Mais le temps est passé. Et, euh, et après euh, après 5 ans de travail acharné, champion de France en 2015... Il sert enfin des meufs. <rire> il met, ah, il met le, dans la le, le, le, beat, <rire> le beatbox, du coup, ah, Non mais les une avec... meuf que j'adore. Eh, pas tant. Pas tant, le beatbox, euh, bon... Pas toujours. Mais euh, mais là, en tout cas, 2015 champion de France et 2020 10, champion de France. Et euh, en 2015, après, j'ai voulu me mettre à la composition pour ordinateur, en fait, avec ce que j'avais acquis comme compétence avec le beatbox. On s'est rencontrés dans un tremplin. Moi, je venais faire du beatbox, puis du rap, et on s'est dit, eh, mais moi, je fais des prods. Il m'a dit, ah, ben, je crois bien, je cherche un beatmaker. On a matché. Et premier Coco. EP qui sortait. Euh, voilà. Et du coup, vous en vivez Non, du coup, non. Pas tout à fait. Ouais. Ça, commence, ça, commence à, ça commence à être sympathique. Ouais. Mais moi, je donne encore des cours. Andrew, il a encore des activités à côté. C'est euh... ça. Et ça nous peine pas tant parce qu'en vrai, on kiffe nos. Ouais, en vrai, on kiffe nos tafs. Ce hein. qu'on fait à côté. Moi, j'enseigne le ouais. beatbox et toi, t'es prof de philo. Enfin, c'est des métiers qu'on a choisis pour le coup. Donc ah, du coup, cool. t'es enseignant en de beatbox. Ouais, quand même. Ouais, ouais, de ouf. Donc, ah, ouais, c'est mon taf. Euh... Comme un. Excuse-moi, comme ouais, prof de danse. Hein, ou, ouais, euh, ou, ouais, ouais ou c'est ça. ça. Euh, là, il y a une création de méthodes pédagogiques et tout, parce que c'est des choses qui n'existent pas encore aujourd'hui. voyez, ouais. on, on est sur ce genre de choses, ouais, carrément. Ok, oh, super cool. Et toi, tu es vraiment prof de philo Je suis vraiment prof de philo. C'est pas une vanne. Van. Van. Non, non, c'est pas une vanne. Là, on est quel jour de samedi. Bah, hier matin, ouais. j'étais en cours. D'accord. Euh... Et tes élèves ils savent que tu mes élèves savent ouais mes élèves savent euh, mais ils sont ils sont assez discrets ils sont assez respectueux et, euh, et ça se passe bien après je pense que je, je fais aussi les efforts pour mettre de la distance ouais euh, un exemple c'est que je les vous vois Donc, oui, oui, oui, oui je mets où il y a quand même une certaine distance qui, qui est mise en place je me permets pas euh, autant de, de légèreté dans le langage que je m'en permettrais dans ma vie courante ouais. dans ma vie personnelle et, euh, et non de manière j'ai j'ai eu aucun problème ils savent ils envoient de la force de temps en temps ça fait plaisir non mais ouais, euh, c'est cool mais ils sont ils sont sérieux en cours ils sont impliqués euh, non ça se passe très bien cool ça, ça fait un peu OVNI d'être rappeur et prof de philo <rire> non, non, sans, ouais, sans, bah, sans rigoler ouais, ouais, c'est ouais. c'est pas une vanne non plus mais euh, donc euh, voilà mais euh, du coup euh, je sais plus où j'en étais du coup euh, vous avez un autre freestyle après à faire derrière éventuellement ouais on éventuellement peut. et donc est-ce que c'est le premier festival que vous faites ouais c'est le premier festival ouais. le vrai on festival on espère que ça sera ouais. pas le dernier Okay. Mais c'était un plaisir. Ouais. Franchement, trop content de découvrir. Euh... Parce que en dehors de, vous avez été tourné dans des bars ou des, des salles, des de, salles concerts, de concert. Ah, on a fait des salles de concert, euh, des, des, des, des même des salles plutôt conséquentes, hein, comme ouais. le Sacré. Euh, mais, mais là, ah. c'est sûr que c'est une autre ambiance. Le Sacré qui est une salle à Paris, mais euh, mais. Qui... Alors, parce que ouais, euh, ouais. je, je remoudissais, vous êtes doux du est de Paris. On est de Paris. Ouais. Donc un beatboxer et un rappeur philosophe. Exactement. C'est ouais. ça, de Paris. Et pense et de, de, de philo, philo. Pense Ah de philo. As vu que j'ai tiqué eh, sur avait... euh... Alors ça se dit pas philo Je m'octroierai pas par moi-même le statut de philosophe ouais. Ah c'est je... un C'est un peu publi... comme docteur J'ai publié... Bah, publié aucun texte à vertu philosophique Est-ce que je suis suffisamment sage dans ma vie personnelle pour être considéré <rire> comme philosophe J'en doute J'en doute Après, après euh, voilà. Mais t'as publié des textes de rap J'ai euh, Ouais il y a des ouais. textes qui sont publiés Où est-ce qu'on peut vous suivre ouais, Vous voilà. avez des réseaux on a partout, on est Instagram, TikTok, YouTube Mais le plus important je crois c'est de nous suivre sur les plateformes de stream Il faut nous suivre sur les plateformes de stream Spotify, Apple Music, Deezer On sort un projet dans deux semaines Le 23 Le 23 Et du coup il faut nous suivre sur les plateformes de stream Mais vous nous trouverez aisément sur Instagram et TikTok Vous tapez voilà. f e l h r x andro Et vous nous trouverez Super cool, moi j'ai trop envie de vous entendre Parce que comme l'intro tout à l'heure on va faire l'autre. trop, allez, Et euh, je pense que vous pouvez encore faire mieux. Oh là Et faire euh, plus long. Euh, ouais. Sinon, je... ou, si, ou produit néolibéral. Pro néo allez, allez, je pense pff. que c'est chaud. Ok, okay. produit néolibéral. Produit néolibéral. Produit néolibéral. Produit néolibéral, je suis produit néolibéral. Demain, c'est l'apocalypse. Merde, mais cette nuit ça poche caline. alors que j'en ai à foutre de l'apocalypse, je veux baiser jusqu'à l'apoplexie, et j'en meurs bien fort tous les moralistes, tous les tartufs, les apôtres flexibles, et la rhétorique automatique, j'ai abandonné la mauvaise conscience, les laissé à ceux qui somatisent. Le néant à mes pieds est terrifiant, mais je dois dire que le saumatire Dix mille ans d'humanité n'ont laissé que des braises et des ruisseaux taris. L'effondrement c'est le dernier spectacle, c'est le moment de prendre de gros paris. Ok. Ok, on est calmé. Merci beaucoup. Merci Fédéric Sandro. Voilà, Suivez-les, venez au festival de Jumiège à OA. C'était vraiment cool. Très, merci très les gars de nous avoir raconté ça. Merci à vous. C'était un à, plaisir. Merci à OHA aussi pour l'invitation et pour ce festival. C'est grave cool.